Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Père Castor. Bonjour. Première apparition sur Commander TV. Et oui, et oui, euh, on en a parlé pendant longtemps mais, mais désormais Ça y est, c'est fait. Est fait. Euh, grosse émotion. je <rire> <rire> <Concher, rire> continue, continue, continue parce que... On attaque donc cette fast review Drucari et autant vous dire que Père Castor il n'est pas venu pour beurrer les sandwichs. Non, exactement. Alors, euh, petit rappel avant d'attaquer cette fast review, Le, les fast review Commander TV n'ont pas vocation à vous faire un listing de, des entrées du codex. Donc, ce n'est pas ce qui va se passer. Euh, ce qui va se passer, c'est qu'on va partager l'expérience d'un joueur, en l'occurrence Père Castor, qui qui plus est, euh, trône, euh, trône à la tête. Pour l'instant, euh, à ouais. la tête mmh. du classement T3, donc Table Top Tournament, c'est-à-dire, euh, ben en gros, t'es un peu le, es un peu le mec qui qui tient le game. Donc euh, mmh. c'est mmh. cool, ça veut dire que t'es sorti avec ce Codex drucari ont été euh, ont été euh, récompensés de performances et de podium. Donc euh, dans et déjà félicitations à toi. Et puis en plus, ça crédibilise un peu l'intervention. On sait que tu vas pas dire trop de conneries. Bon, On verra, en tout cas, euh, c'est sûr que les derniers tournois se sont bien passés. Il euh, faut quand même dire que le biais euh, de tournament, c'est que c'est des tournois qui sont très localisés et qui te donnent un classement qui a l'air prétendument européen. Bon, après, euh, c'est quand même sympa. Euh, ça, bah, fait, ça fait bah, toujours voilà, plaisir. Ça fait toujours plaisir, voilà. euh, mais euh, je reste un champion de quartier pour l'instant. Voilà, voilà, Ceci étant, euh, on va faire le point avec toi. Des entrées qui te paraissent fortes, mmh. intéressantes. Euh, S'il y en a qui ne te paraissent, euh, qui ne paraissent pas l'être ou peut-être... Euh, qui donnent l'impression à certains joueurs de, de, de, de, de... qui peuvent orienter certains joueurs vers potentiellement des erreurs de jeu, mmh. c'est intéressant de le mettre en avant aussi. Mmh. Euh, clairement, recouper tout ça avec, alors ce qui va être euh, pour les drukari, euh, les, euh, les cabales, les cabales, les traits de seigneur, les reliques, euh, les stratagèmes, tout ça, tout ça, la parole est à toi, par quoi on pourrait commencer pour euh, mettre en avant la puissance de ce qui est d'ores et déjà un top codex, le codex de Rucaré. Alors, pour commencer, comme tu l'as rappelé, on est quand même sur un exercice qui nous est demandé euh, qui euh, va nous conduire à avoir des propos assez péremptoires. Et donc, euh, oh, le mec, euh, il a placé péremptoire par péremptoire de, oh, de suite. Pérempto oh, je suis un semi-croustillant, donc euh, péremptoire, perpendiculaire, <rire> on est au top. Donc, euh, on, il, faut, il faudra quand même prendre ce qu'on dit avec un peu de recul. Toujours. Euh, on, va, on va dire des choses qui euh, seront quand même bon, assez, enfin, assez engagées. Euh, mais ce qu'on observe dans l'évolution de la méta, c'est qu'à la sortie de ce codex, tout le monde disait, les witch, euh, bon, bah, c'est de la merde. Bah, Aujourd'hui, on en voit. On en, ah. voit. on en voit pas mal. Euh, tout le monde disait, euh, ah, les cabales, c'est formidable, les avions, les ravageurs, il faut mettre que ça. Bon, bah, en fait, euh, déjà, l'ETC dernier, euh, ce genre de liste a quand même pris essentiellement des culs. Ouais. C'est euh, pas fixe. Voilà, méta, euh... on, a, on a des certitudes évolue eh ben, elles évoluent et, et elles sont remises ouais. en question. Là, exemple, je pense qu'on va avoir de plus en plus de, de witch cult alors qu'on n'en voyait pas du tout parce que c'était prétendument de la merde. Mais en fait, non. Pendant voilà. un le temps, les gens pensaient que la Terre était plate. Exactement. Voilà. C'est un peu pareil avec le méta. C'est un peu pareil avec le méta. <rire> Pour vous résumer, Donc, euh... on va dire des choses avec beaucoup de certitude, mais il ne faudra pas hésiter à les remettre en question dans vos réflexions parce que de toute façon, c'est vous qui faites évoluer le méta. C'est Donc... beau, déjà, ça commence par... Enfin, c'est Je t'ai dit, émotion, moment émotion. Moment émotion. Ce qu'il faut commencer par dire c'est que le codex est séparé, comme vous le savez, en trois parties. C'est quand même trois codex à l'intérieur d'un seul, qui reflètent en fait la séparation de la société de Rukari, qui est une société de caste, donc avec les cabales, les cultes et les coteries, les Aemonculus. Donc trois castes principales dans la société de Rucari. Donc on va les aborder dans cet ordre-là. Les cabales, quels traits de seigneur de guerre, quelles reliques, quelles entrées intéressantes les cultes, pareil, et les, et les coteries, euh, pareil. exactement pareil. Il faut aussi rappeler que euh, c'est un codex avec très peu d'entrées par rapport euh, aux autres codex, ce qui est euh, assez euh, contre-intuitif, parce qu'un codex aussi réussi avec autant de méta on pourrait penser qu'il y a beaucoup d'entrées. Bah, en fait, non, il y a très peu d'entrées, il va y avoir euh, essentiellement un QG et une troupe euh, pour, euh, pour chaque caste. Donc ça va nous permettre quand même de passer un peu de temps sur euh, une grande partie du codex. Ouais. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite par les cabales. Donc, euh, quelles cabales, déjà, dans un premier temps les cabales, c'est euh, l'épine dorsale de la société Drucari. Euh, ça ressemble un peu à, à un mélange entre corsaires et des cartels. Et eh ben, il euh, y, y, y a quatre cabales. Des cortels euh, Des cortels. <rire> ou, ou, ou, ou des carcères. C'est à toi de voir. C'est formidable. Euh, bon, en fait, là, il n'y a, a, a pas 36 réponses possibles. Il n'y en a qu'une qui domine vraiment. C'est la cabale d'Azruba Elvecht, qui est le grand, le grand seigneur suprême des, des, des Drucari. C'est la cabale du Cœur Noir. Ouais. Pourquoi euh, elle est, elle est très au-dessus. Eh les autres vont faire reroll les as pour toucher, euh, vont faire reroll les as pour blesser uniquement sur les armes empoisonnées. Euh, bon, eh bien, la cabale du cœur noir, elle a euh, le reroll les as pour toucher, avec euh, une aura sur le seigneur de guerre. Elle a aussi le reroll des as pour toucher sur toutes les armes, avec la relique Eddy euh, de, de la Living Muse. Ouais. Donc, euh, ben, elle fait comme les autres, et en plus, elle a euh, le stratagème disponible qui est considéré, je ne suis pas exactement d'accord avec ça, mais comme le stratagème le plus pété du jeu, qui est euh, Vect, Agent Ag of Vect. Ag -vec. bon, qui est clairement euh, un très très gros stratagème. Un très gros stratagème. Donc, qui ne pas forcément euh, le voir effectivement comme le meilleur stratagème du jeu, non. parce que ça dépend de ce que tu joues, effectivement, mais c'est un excellent stratagème. Un des meilleurs, ouais. sans le moindre doute, il a ouais. quand même été largement équilibré euh, avec, avec la dernière fac, oui. il est passé à 4 points, en réalité, il a, il a été augmenté de 1,5 ou 6 points, parce que, concomitamment avec la, le nerf de la ouais, récupération de PC. Pire, au, non, mais Je vais y aller, attends, après il y a Curcurbitace qui va arriver, Rhododendron, <rire> je, je vais tous les mettre. Donc euh, <rire> voilà. Donc non, non, on va on, on va y aller très très dur, je te dis, mais il bah, faut quand bah, me reconnaître, c'est du brutal. Donc euh, brutal. La, la Black Art, elle permet d'avoir les euh, ouais. Philnopane sur les châssis. Elle permet d'avoir le vecte, la rerolle des as pour toucher, le rôle des as pour blesser. Elle ne fait rien de moins bien que toutes les autres. Elle ne fait que du plus. Elle ne fait que du plus. Et éventuellement, il y a une méta, on en parlera peut-être à la fin, qui repose sur la quatrième cabale, qui est celle de la rose d'obsidienne, mais qui me semble être un peu anecdotique, ouais. mais pas inexistante. Voilà, okay. voilà, voilà. Okay, euh, donc, euh, première entrée, QG. Ben, quel QG Il n'y en a qu'un, hein, c'est l'Arcon. Alors l'Arcon, c'est très simple. Euh, alors, je... Petite précision, j'ai oublié de dire, il y a un quatrième caste qui sont les mercenaires. On en parlera très rapidement. Ouais. C'est-à-dire euh, les entrées qui peuvent être prises dans les détachements sans briser la pureté du détachement et le trait. Okay. On en parlera... Il y en a un peu comme les freebooters chez ah. les orques. Un peu comme les freebooters chez les orques. Euh, donc, euh, cela, on en parlera tout à la fin. Euh, je dis ça parce que je pense qu'il y avait un deuxième QG disponible pour les cabales pour ouais. qui est de hasard, mais qui est nul, donc on ne va pas en parler. Okay. Euh, L'Arcon, l'Arcon... Euh, ça vaut 72 points. Alors pourquoi 72 points Parce qu'il est équipé d'une lame venimeuse. Si vous le mettez avec une lame dessicante, c'est une erreur de mon point de vue. Parce que si vous le mettez avec une arme qui fait des dommages multiples et de la l'APA, vous allez avoir envie d'aller taper du gros et euh, taper de l'élite. Or, avec bien. un gars comme ça, rendu 3, en fait, vous ne voulez pas taper du gros, vous ne voulez pas taper de l'élite. Vous voulez rester à l'arrière, vous voulez utiliser son trait de seigneur de guerre qui permet de récupérer des PC. Vous voulez le protéger. Il a une invue à 2+, sur, sur la première sauvegarde. Enfin la première fois que vous l'utilisez, vous avez la possibilité d'utiliser la 2+, sur le dernier PV si vous le souhaitez, euh, ça peut être toujours utile. Ouais, ouais. Euh, mais bon, voilà, d'une manière générale, tous les QG euh, de Rucari sont des petits QG, qui sont essentiellement des totems, et euh, vous ne trouverez pas de QG ouais. qui euh, vont aller euh, mettre des gros cartons façon euh, ah. Prince-Démon. Enfin, je pense que c'est enfin, ah. une erreur quoi, ah. de les prendre comme vrai. ça. Du coup, c'est super intéressant ce que tu dis, puisque effectivement, la conclusion est... Si vous allez payer des équipements pour, pour booster ces mecs, vous allez avoir envie de les rentabiliser mmh. en, ayant en allant taper, et c'est pas l'objet, c'est pas le... Ça déclenche des erreurs de jeu de mon voilà. point de vue. Okay. Qu'est-ce que vous faites avec un codex, avec un, une entrée comme ça Vous avez envie d'aller saturer euh, des petites troupes euh, qui vont pas vous faire très mal, voilà. de blessures. Eh ben, deux plus pour, de plus -roll pour toucher 97%, de plus pour euh, blesser, puisque la, la lame venimeuse, la, venimeuse, elle est... Elle, fait, elle sature beaucoup de blessures. et ben, ouais. Si vous tous vos persos sont équipés comme ça, personnellement je les équipe tous comme ça, que ce soit les Aimonculus ou les archons, ben, vous pourrez saturer des troupes, euh, ou des, des, en tout cas des, des unités qui ne vous menacent pas trop, de blessures. Et c'est très efficace. Ouais. Ensuite, ben, la troupe. La troupe cabale, il n'y en a qu'une, c'est le cabalite. Euh, avant, euh, surnommé le Trou de balite. Le Trou de balite exactement, <rire> le, le, le Trou de balite de la mort. Donc lui, euh, bah, il vaut rien, hein, il, ouais. il vaut 6 points, c'est quand même cadeau. Euh, vous pouvez l'utiliser euh, de, de deux façons, une seule avec, avec euh, la carte. Soit vous l'utilisez en taxe et il tient des objets à l'arrière. Euh, ça se fait très bien. Ça se fait très bien, c'est 30 points les 5, bon, vous pouvez avoir un bataillon pour 90 points de troupes, c'est très bien. Euh, soit vous l'équipez vous et vous le mettez dans un Raider, ça se voit beaucoup moins. D'une manière générale, il faut se dire, un trou de à pied est un trou de bali mort. Donc, euh, euh, si vous payez des équipements et que vous payez un, une escouade, il faut absolument puis, la mettre dans un transport. Euh, dans un transport. Euh, personnellement, je les prends en taxes et, ouais. et puis c'est bon. Alors, point euh, intéressant à souligner, et ça a été... Euh, faqué sur la fac de septembre mmh. euh, 2018, mmh. c'est le fait que ton stratagème vect tu ne peux l'utiliser qu'à partir du moment où tu as encore des unités de non. la cabale du cœur noir ah, sur table. Alors, je vais euh, en parler pas très longtemps parce que ça va me faire briller les nerfs, mais la fac, euh, ouais. effectivement, a dit un truc futé. Ils n'avaient pas exactement précisé qu'elles étaient les conditions d'utilisation de Vect. Ouais. Donc, euh, ils, ont dit, ils ont rajouté cette condition. Il faut avoir une unité, une, une unité Blackheart, ouais. peu importe que vous ayez un détachement Blackheart. Et pour l'utiliser, il faut encore qu'il soit sur table. Donc ça, c'est ce que dit Game Workshop. Mmh. Pour les joueurs ETC, il y a un ajout Rule change, pas si rare que ça pour les Drucari. Pour ça, je ne je vais pas en parler longtemps, ouais, parce que s'il faut. Euh, qui dit, il faut en plus de cette règle, avoir un détachement Blackheart. Sinon, vous ne pouvez pas utiliser. Un, un, un détachement pur Blackheart. Ouais. Ce qui était déjà dit avant et qui avait été. Un, une, avant, c'était une clarif, puisque effectivement Games ne savait pas préciser. Désormais, ce n'est plus une clarif, puisque Games a précisé, ça devient un rule change. Bon. Mais c'est. Si vous jouez avec les Conveux TC, il faut un personnage sur table et un détachement pur. Si vous ne jouez pas avec les Conveux TC, il faut juste un personnage sur table. Okay. Okay. Enfin, un personnage ou une unité sur table. Ouais. Euh, ensuite, on en parlait des, des transports. Il euh, y en a deux, les Venom ou le Raider. Grand débat, est-ce qu'on prend des Venom, est-ce qu'on prend des Raiders Pour moi, le débat est assez, est assez rapidement tranché. Euh, c'est euh, le Raider. Oui, ouais, le Raider, pour 80 points, il euh, y a 10 PV, euh, 12 en stats, s'il y a le Filnopeigne, puisque ouais, c'est ouais. à peu près 12. Il ouais. y a un, un désintégrateur dessus, alors que le Venom, il bon, bah, y a le moins 1 pour toucher, mais il y a quand même beaucoup moins de PV. Euh, il n'y bon, euh, ouais, a, a pas de tir en fait, il ah ne faut ouais, pas le prendre avec ouais. le canon éclateur, sinon c'est vraiment nul. Euh, et donc euh, non, le Raider essentiellement c'est de mon point de vue largement meilleur que le Venom. Ensuite on arrive euh, à la létalité pure euh, qui est concentrée essentiellement dans les cabales, euh, la létalité au tir, j'entends. Euh, le Ravageur et les deux avions. Le Ravageur euh, unité euh, excellente, absolument excellente, tendue 6 contre un Raider qui est tendue 5. Donc ça fait passer un palier d'endus ouais. et de blessures. Ça a une invue à 5 et surtout ça peut être équipé, alors de lance des ténèbres au désintégrateur, on préférera systématiquement le désintégrateur. Alors est-ce que... que tu peux juste rappeler les, euh, juste les, les caractéristiques. caractéristiques de ces deux armes Alors euh, la lance des ténèbres, force 8, PA-4 décide dommage. Ouais. Le désintégrateur, assaut 3, force 5, PA-3, dommage de flat. Ouais. Donc quand on fait les stats, le désintégrateur fait plus de blessures... Sur une 8, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ouais. Donc, vous voulez tirer sur un 5 plus reroll les as avec la Living Muse. Vous voulez tirer sur un vous il vaut mieux tirer avec un désintégrateur qu'une lance des ténèbres. Voilà, parce que vous faites vos 27 tirs de ravageurs, puisque vous, en avez, vous les jouez par 3, eh ben, vous faites environ euh, 10 PV, alors que euh, vous faites euh, le même nombre de tirs, euh, 3 ravageurs avec lance des ténèbres, vous faites plutôt 8 PV. Donc, c'est moins bon. Ouais. C'est bizarre, mais c'est comme est ça. Sur de Et qu'en plus, c'est plus cher. Ouais. La lance des ténèbres est plus chère. Euh, c'est 20 pour 15, 20 points pour 15 points, je crois. Donc, euh, sur l'enduit 8, euh, le, le, le désintégrateur est plus fort. Sur l'enduit 5 et l'enduit 4, il est plus fort. Là où il sera un peu moins fort, c'est sur l'enduit 6 et 7, mais c'est un peu. Et en plus, l'enduit 6 et 7, euh, ça ne court pas trop les rues. il faut En plus, euh, j'entends une endu 6 et 7 qui n'a pas d'invue. Oui. Hein, parce que de l'an du 6, ouais. il y en a beaucoup cas de l'invue, tout ce oui, qui va être élite oui, oui. les gros les fin, les motos voilà les motos euh, du 7 c'est pareil hein. alors du tyrannie, bah, de... à l'exception des châssis ouais. GI voilà ouais, sur ouais. les châssis GI ben bah, la lance des ténèbres est meilleure ouais. c'est tout Donc, clairement euh, le désintégrateur ouais. est à priori. très très ah, au-dessus ouais. c'est c'est qui le dit et c'est la... la stat qui le dit en plus de ça vous aurez plus de tirs donc ça sera plus stable en matière de stats, ouais. il y aura moins d'erreurs d'échantillonnage. Boum, un, un autre de plus, tu vois. Donc, euh, je te dis, non, on, va, on va en caler, on va en caler. On va en caler, <rire> le, excellente entrée, ça va se jouer euh, souvent par trois. Ça peut être mis en FEP pour un PC, ça peut se spammer. Donc euh, tout ce qui est volant de euh, chez Hydrocarry peut être mis en FEP. Euh, on prendra un peu de temps pour parler des stratagèmes à la fin parce oui, qu'il faut ouais, quand même oui, oui, rappeler oui, que oui, le les Drukaris sont considérés comme étant euh, le codex avec les stratagèmes les plus pétés du jeu et en même temps, euh, moi je trouve que c'est un peu normal puisque c'est quand même des Zeldars qui ont abandonné le psy. Donc tout leur, tout leur savoir et tout leur, tout leur intellect c'est concentré sur le, la stratégie et pas sur le, le domaine psy. Donc, euh, ça, se tient, ça, se tient. ça a du sens. Ça ça a du sens. sens. Hum, donc on disait, on a fait le Ravageur. Le ravageur, c'est si vous jouez une cabale euh, ça me paraît être euh, une entrée... Euh, pas auto-include parce que euh, ça dépendra du style de jeu. on en parlera à la fin, que vous ouais. voulez développer. Parce que ça reste quand même une cible fragile donc, et, et, qui, et qui envoie de la gouache. Donc quand elle est sur table, euh, l'adversaire a envie de la tuer. Donc euh, il faut avoir ça en tête. Euh, par contre, euh, si vous voulez vraiment faire de la lité à distance, vous ne pouvez pas vous en passer. Donc ça, c'est le ravageur. On a ensuite les deux avions qui sont euh, très peu chers et qui ouais. sont des entrées excellentes. Donc le bombardier Voidraven et le Razor, Wing Flo euh, le Razor Wing, pardon, pas le ouais. Flock. Euh, c'est très peu de points aussi. Le Razor Wing, c'est 135 points. Euh, le bombardier, ça va être 145 points, euh, modulo que vous preniez ou pas les missiles. Donc, on va commencer par le Razor Wing. Ben, c'est une entrée d'avion classique hein, chez les Eldar Noirs. Donc, tout, tous les volants ont des invus à 5 sur le tir. Ouais, moins un pour être touché. Ça, moins un pour être touché. Alors, tous les volants euh, oui. rapides parce ah que ouais. le, le, le ravageur et le raider oui, n'ont pas besoin oui, pour être touchés. Euh, voilà. Il euh, y a 6 tirs de désintégrateur. Alors là aussi hein, vous le prendrez en désintégrateur. Ah ouais. Et euh, un tir de missile, alors vous pouvez choisir. Euh, la plupart du temps, le meilleur, c'est celui qui fait euh, des 6 tirs, force 7, PA-1, ouais. reroll les blesses. Ah ouais. euh, bon, bah, 135 points, c'est ça. Tu peux points, ta munition, voilà. tu peux choisir ta, ta cadence de tir. Euh, bon, c'est une entrée excellente parce qu'elle est très peu chère. Oui. Euh, par contre, en matière de micro-gestion pendant la game, il faudra faire un petit peu attention parce que contrairement aux avions Eldar ou aux avions. Euh, aux avions euh, Imperium, ouais. euh, on peut se prendre des platanes, c'est tout à fait possible, c'est-à-dire que comme ils sont assez peu maniables, euh, on peut assez facilement les envoyer volontaire, involontairement ou alors se faire piéger par l'adversaire, qui dans le placement de ses troupes vous empêchera de pouvoir placer votre avion et vous obligera à l'envoyer dans le décor. Donc ça, il faut juste faire un petit peu attention à ça, normalement euh, on se fait punir une fois et après, euh, et après euh, euh, pas bah. deux. deux. Voilà. Euh, ça c'est pour le Razor Wing le Bombardier Voidraven lui est équipé euh, d'une forme de lance du vide donc c'est une lance des ténèbres améliorée pour le coup euh, je vous conseille vraiment de mettre cet équipement là parce qu'il y en a un autre qui est tellement nul que je ne saurais même pas vous en parler qui a une distance de tir très faible euh, l'avantage de cette lance du vide c'est que contrairement à la lance des ténèbres euh, elle a une force 9 donc contre les enduits 8 ça devient sérieux ça à 3 Voilà. Euh, donc il a deux lances du vide toujours le missile le même, euh, quasiment, quasiment les mêmes choix en tout cas, et une bombe, et ça c'est vraiment euh, décisif, cette, cette bombe qui peut lâcher euh, lorsqu'il survole une unité, ouais. il peut lâcher une fois par partie, et ça fait euh, en moyenne 7 mortels sur l'unité, parce que c'est vous lancez un dé euh, par euh, figurine. figurine de l'unité, ah, bah, jusqu'à un maximum, maximum de 10, et tous les 3 plus c'est une mortelle. donc une unité euh, qui... Là beaucoup d'autres codex qui font ça, le font sur du 4+. Plus. Sur du 4+, plus, ouais. ouais. Là, Les Dark Talons, c'est sur du 4+. Plus. Ouais. Sur, du, sur du 3+, c'est quand même très stable. Ouais. pourrait décimer euh, des, des unités. Euh, pendant la... ouais, ouais, ouais, ouais. J'ai vu d'ailleurs, il y avait un, euh, un ouais, Magic Tricks qui en parlait. Ça permet de, de, de laver des cordons aussi au euh, pendant la phase de mouvement, voilà. ça, peut, ça peut être de, de façon situationnelle utile. D'une manière générale, ça va être très très chiant si vous pouvez, vous arrivez à survoler des Reapers. Voilà. Ça, c'est quand même la grosse angoisse pour votre adversaire. Euh, vous vous survoler même des motos, survoler une escouade qui, qui, euh, qui serait assez facile à planquer. Et là, il suffit de le survoler et boum, c'est 7 mortels. Il Donc, ça, c'est. Voilà, rage. ça, ça c'est bon. Exactement. On aime ça. Donc, ça, ça c'est quand même très utile. C'est pas cher. C'est pas, pas très pas cher. Sûr. Je suis pas sûr qu'il faille en jouer euh, 3 des bombardiers Void Ravens euh, Alors que je pense qu'on peut spammer les Razor Wings si ouais. on veut de la létalité. Ouais. Euh, donc je pense qu'on a fait le tour pour les, la cabale. Puisqu'après, ouais. alors il faut quand même rappeler que les Razor Wings peuvent être pris euh, par des Cult Witch, mais ça n'a aucun intérêt. On voilà. peut le mettre si en Razor tu Wing un coup de Tu peux euh, charger après avoir Advance, euh, en fait, et donc on ça ne marche pas. Wings, voilà, c'est génial. Donc on va passer au cult Witch. Et là, moi, je trouve que ces, ces cultes witch sont vraiment très intéressants parce que, en réalité, euh, on ne va pas arriver à dire euh, quel est le culte à prendre euh, préférentiellement. Euh, il Ce qui a... est donc un problème de riche, en fait. Ce qui est donc un problème de riche. Ah, -dire qu on quand a... on a des problèmes de riche, c'est plutôt pas mal. On, on est assez satisfait. On, on est assez satisfait. Euh, <rire> typiquement, euh, si vous voulez... Euh, un, si vous prenez euh, les witch, le cult witch, avec simplement une, une succube, va être un peu un électron libre, et bien là vous allez le prendre en red griffe, parce que red griffe ça vous permet d'avoir un trait de seigneur de guerre qui passe l'invue de, de la succube à 3 donc une succube c'est un, un QG assez, ouais. assez sexy, qui a 5 PV 5 attaques, un vue à 4 euh, ouais. et qui a la règle no escape, très importante, j'en parlerai un tout petit peu après, mais qui est vraiment hyper pété pour faire des, des petits tricks et pour vraiment faire chier l'adversaire, donc si vous la jouez seul, vous, vous allez la jouer en red griffe, en revanche si vous jouez un, un détachement complet avec des Witch, donc des céréastes euh, des en français. Ouais, ouais, ouais, ouais. Euh, ben là, vous allez plutôt le jouer en euh, Cult of euh, the Cursed Blade. Parce que euh, vous allez jouer des succultes. La Lame succul Modite. La, la Bilingue. Ouais, ouais, Incroyable. Ouais, ouais, ouais. Donc là, vous allez le jouer en Cursed Blade parce qu'en fait, euh, vous aurez, vous aurez deux, bataillons, euh, deux, deux unités de 20 witch qui vont arriver en faible. Parce que de toute façon, au tir, ça prend trop la marée. Hein, ça a une ouais. sauvegarde à 6 et une endu à 3. Donc... Euh, ça ne peut jamais tenir, donc vous allez les faire faible et charge. Euh, et pour les immunes morales, euh, vous allez les mettre en, en, en, en Curse Blade, parce ouais. que Curse Blade, ça a deux effets. Le premier, plus un à la force, donc euh, c'est quand même très, très, très intéressant parce qu'elles sont Force 3 de base. Ouais. Donc plus un à la force, tout ce qui va, être le, tout ce qui va avoir peur de la statue, comme euh, des, des, des plague Bearer, des démons, des orques, euh, euh, des grotesques, des, euh, des G.I. Euh, bah là, euh, si vous arrivez à faible Charge, donc c'est quand même, euh, vous avez seulement une chance sur 5 hein, de rater votre charge. Euh, de... ouais. enfin, pour être plus précis, si vous en Feb, vous faites deux unités en fait vous avez 4 chances sur 5, qu'il y en ait au moins une qui arrive au corps à corps. Et donc, euh, a priori, euh, c'est bon. Okay. Voilà, ça devrait le faire. Okay. Euh, et le deuxième effet de la Curse Blade, c'est que si, lorsque vous ratez un test de morale, vous n'enlevez qu'une figue. Ouais. Donc quand on les joue par 20, ça a du sens. Ouais. Ça peut aussi être intéressant de les jouer en... En cult of strife, hein, donc c'est, euh, je connais pas en français, mais c'est euh, le culte de, euh, de strife. De strife. Et donc il fait plus une attaque. Ça, ça c'est pas complètement inintéressant non plus. Enfin euh, donc voilà, il faut il faut regarder. En plus ils ont un stratagème sympa qui permet de retaper ou de retirer, euh, qui est assez situationnel finalement contrairement aux autres codex. Voilà. Donc en tout cas vous, il y, y a vraiment plein de choix pour les cultes. Il n'y a par contre que deux entrées intéressantes. Ça c'est un peu dommage d'ailleurs que euh, le Drukhari n'ait pas fait l'objet d'un réexamen dans la, le dernier euh, chapter bien, approuve bien, ouais. euh, parce que il euh, y avait il y a quand même des entrées chez les Drucaries qui sont quand même hyper nuls euh, pas du tout jouées et qui auraient mérité un petit euh, un petit brushing un petit ouais. rafraîchissement derrière bien. la nuque comme euh, les, les rivers comme euh, enfin, tout, ouais. pas mal d'entrées du cult Witch, les bêtes là qui sont en fait jamais vues sur table et qui ont un swag énorme c'est un peu dommage mais bon, en tout cas faut pas se plaindre euh, on lui. a quand même un très bon codex oui. donc, on pas se plaindre mais ce qui fait que sur les cultes euh, on va avoir Pléthore de choix pour les traits de seigneur de guerre euh, et, les, ouais. et les traits de culte. Par contre, savoir, on ne le jouera qu'avec une succube et des witches. Et des witches. Voilà. On va parler un tout petit peu de la règle No Escape. De la succube. De la succube et des witches. Les deux longs. Oui. Euh, c'est une règle qui permet de faire des tricks euh, exceptionnels parce que vous avez euh, la possibilité. Donc, c c Ce qu'elle dit, cette règle, c'est que lorsque l'adversaire veut se désengager, si c'est une infanterie, il doit jeter un D6 vous aussi, et il doit vous battre. Donc vous avez quand même plus de chances de le réussir. Mm -hmm. Règle supplémentaire, s'il si y a un shard net, donc un filet avec un empaleur... Euh, C'est un équipement que tu payes. Un équipement que tu payes euh, 5 et points. Et que tu payes. Que tu payes. Ouais, euh, paye auto avec, euh, avec euh, les, les, les, les Witch. Ouais. Pas forcément auto avec les succubes. Moi, je trouve que si. Il y a deux façons de jouer une succube hein. Soit vous la jouez en assassin avec une Vouge qui va lui mettre une force 7, des 3 dommages. Une et du... Close. Voilà. Ouais. Mais euh, moi je pense que. Soit la plus en euh, Soit vous la jouez filet. en trix avec ouais. le filet. Euh, très ouais. honnêtement, il y, y a quand même deux façons d'utiliser une épée soit en la tenant par la lame, soit en la tenant par le manche. Bon, vous faites ce que vous voulez après. Hein, mais ouais. moi je pense qu'il vaut mieux la tenir par le manche et donc prendre euh, le shard net. Euh, ouais. Le shard net dit l'adversaire lance un D3, vous lancez un D6 et il doit vous battre. Donc quand, ouais. on, quand on regarde bien, sans relance, il n'a qu'une chance sur neuf de vous, de vous battre. Ouais. Et. C'est sans compter que vous pouvez faire une relance et que vous pouvez avec la sienne. Ouais. Donc, si vous voulez qu'il ne désengage pas, il ne désengage pas. Voilà. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que vous pouvez imaginer que vous jouez une armée de close et que l'adversaire a une gun line. Si jamais vous arrivez à toucher une infanterie, vous faites bien gaffe de ne pas la déboîter, euh, qu'elle soit encore là à la fin de votre phase de close. Ben, vous pouvez mettre votre, euh, votre armée au chaud euh, devant ces lignes de tir. et vous allez tuer sa, son, son cordon à son tour, et vous pourrez charger sa ligne de tir à, au vôtre. Donc ça fait vraiment le double coup. Vous pouvez faire une... Vous jouez deux fois d'affilée, finalement. Au club. Ah Donc ça, c'est vraiment très, ça, très, très fort. Moi, je trouve qu'en plus, c'est des outils dans les codex qui rendent le jeu intéressant, au final. Ah, ça, rend le ça, coup, ça rend vraiment... Ça donne l'aspect technique et tactique au jeu, et c'est ce qui fait la différence. Quoi. Bah, ça fait une grosse diff, parce que là, vous imposez un duel de skill à votre adversaire. Ah C'est-à-dire que là, euh, vous le piégez, et, et c'est fin de la partie. Ouais. Euh, si vous avez la possibilité de euh, tuer le cordon, conso, avancer, charger, taper, en fait, vous enfoncez deux lignes d'un coup. Et ça, euh, en général, ça ne pardonne pas vraiment. Yes. Yes. Donc, on, pour le Witch Cult, on, on a fait le tour une fois qu'on a dit ça. Euh, et on va passer aux Prophets of Flèches, qui sont quand même un petit peu mes... Joué. Moi, je, je dis directement Prophets of flèche, hein, je ne dis pas ouais. coterie. Ils ouais. sont quand même un petit peu mes, mes, effectivement, mes, mes favoris. Alors là aussi, c'est quand même assez simple. Comme pour les cabales il euh, y a trois euh, ou quatre coteries. Mais il n'y en a qu'une qui euh, est vraiment très au-dessus. Parce qu'elle a le meilleur trait. Elle a le meilleur trait de seigneur de guerre. Et elle a la meilleure relique. Donc euh, voilà, il n'y a, y a, euh, y a pas de dit, débat. Euh... Et elle a le personnage nommé. Donc, <coughs> euh, les donc les coteries, vous allez les jouer en Prophète of flèche sans le moindre doute. Euh, Prophète of flèche, ça permet d'avoir des invus à 4 sur euh, toute votre coterie. Donc euh, au lieu d'avoir de des invues à 5. C'est e extrêmement frustrant pour l'adversaire, peu importe euh, oui, non, confirme. la létalité Tu confirmes oui, Peu oui, importe la létalité c'est sûr du 4. Euh, voilà. Il ne se passe rien. Donc, c'est très, très énervant. Alors, je euh... trouve en plus que la 4... Alors, l'invue 3+, est, est excellente. Mmh. Si on peut aller chercher des invues 3+, dans les listes, il faut le faire. Euh, J'ai joué pendant un moment beaucoup de neurotropes en tyrannide et ça fait tellement chier l'adversaire mmh. parce que c'est des, des seuils qui te pètent les stats. <rire> et l'invue 4+, elle est plus accessible, déjà, que l'invue 3+, mmh. mais elle est... Euh, elle est particulièrement frustrante parce que que euh, moi elle je peut veux... craquer. Alors elle peut craquer ou pas. Et quand ça craque pas, alors euh, elle peut craquer ou pas une vue à 3 euh, ça, ça peut ça peut se mettre sur une unité, sur quelques, euh, quelques, quelques personnages. Si vous arrivez à mettre votre une avis à 4 sur toute votre armée, ce qui était le pari de mon list building à moi. Bon bah c'est euh, c'est beaucoup. C'est banco, puis surtout, c'est enfin, voilà, c'est désespérant pour l'adversaire. Même si vous le touchez pas pendant toute la partie, vous le regardez, vous jouez sans lui, il vous met des roustes, euh, et puis vous, vous, vous gagnez quand même. Donc ah c'est ouais. quand, quand même épuisant. Donc c'est, <coughs> on en parlera lorsqu'on parlera des, des méta à la fin, des différents méta de Rukari. Mais c'est euh, Prophet of Flèches pour moi et une, une armée, voilà, c'est la coterie. Et en plus de ça, même euh, une armée qui est construite euh, dans l'épine dorsale et le Prophet of Flèches. Parmi les, les, les trois castes, euh, pour moi, c'est vraiment un must, ouais. vraiment, sans, sans le moindre doute pour moi. Bon, du coup, les entrées Cotterie alors, ent alors, attends, les entrées, on a, dit, ouais. on a parlé que du, que du trait oui. de coterie ah, mais oui, il oui. y a euh, la relique qui est ah, la, la plus pétée de toutes les reliques de Drukhari, qui est le Masque Vexator, que vous pouvez mettre sur un Monculus. Alors, le Mas Masque Vexator, sa premier effet qui est bien, mais pas ouf, c'est que vous pouvez charger sans Overwatch. Mm -hmm. bon. Pas mal, mais... Euh, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais Ouais, mais il ne faut pas oublier, c'est un amonculus oui. avec 5 attaques. Qui... Ouais, donc l'Amonculus, hein, vous allez l'équiper avec euh, une, Venom, une Venom Blade aussi, et un X-Rifle, rifle très important, très utile. Donc c'est le, le sniper, sniper euh, qui, ça, qui vous permet de euh, bon, faire un petit tir de sniper un peu gratuit. De toute ça façon, vous temps. êtes obligé de le faire. Et oui. puis surtout, qui vous permet d'utiliser, euh, lorsque vous en avez besoin, le stratagème Fire and Fade. Parce que euh, comme il tire à 36, vous aurez toujours une cible à tirer. Et Fire and Fade permet de bouger deux fois, donc vous avez un amonculus qui... Si vous en avez besoin pour aller replacer une aura d'endu, parce qu'il fait une aura d'endu, ou pour aller chercher vieille. un objectif, etc., ah bouge ouais. de 14. Donc, il va chercher un objectif à 17 pas, hein, 14 plus 3, ah et il va placer une aura d'endu à 20 pas, euh, si jamais vous êtes un ah peu ouais. à l'arrache pour, euh, pour vos auras d'endu. Donc, c'est forcément important. Euh, le masque Vexator, donc, euh, pas d'Overwatch, pas et surtout, dans une aura de 6 pouces, au début de la phase de The Close, il dit... Quelle est l'unité de son choix qui tapera en dernier Et ça, c'est pété. Parce que euh, déjà, l'adversaire, il pense rarement. Euh, moi, j'ai des très bons adversaires qui se sont fait prendre. Euh, parce que euh, il faut quand même imaginer qu'une qu liste de Ruquari avec beaucoup de menaces et, euh, et qui ne pardonne pas lorsqu'on fait des erreurs de placement, ben ça va occuper beaucoup de temps de cerveau de l'adversaire. Et donc, il peut être amené à oublier votre filet, le chardnet, on a dit tout à l'heure, ouais. votre masque avec Sator, ça arrivera tout le temps. Donc là, le masque avec Sator, à six pas, il dit, toi, tu tapes en dernier, même s'il a chargé. Donc, vous faites charger par un mec un peu vénéro-close, un pack de boys, euh, ouais, euh, euh, que sais-je, voilà, des ouais. stealers et ben vous allez taper en premier avec vos grotesques parce qu'on en parlera après, mais c'est des grotesques. Et bien, euh, ça, pour l'adversaire, sans payer les deux PC pour interrompre, etc. Oui, oui, oui. Ça, c'est désespérant. Ouais. Donc, c'est vraiment très fort. Euh, dès lors que vous savez placer votre masque avec Vexator, que vous savez placer vos unités autour, euh, c'est quasiment imparable. Et, ensuite, les deux stratagèmes, le, le stratagème hyper pété euh, c'est euh, Black Cornucopians. Donc, la corne d'abondance noire qui permet de faire repop des vracs à l'infini. Voilà, tous les tours, une escouade de vrac qui repop, euh, si elle n'est pas complètement décimée, décimée complètement. full effectif et n'importe où sur la table, plus sur les, à plus de 9 pouces et, et sur les bords. bords. Et tu peux le faire plusieurs fois dans la partie Je peux le faire tous les tours, voilà. ce qui permet Tourin de, de faible tour 1, donc de projeter les unités tour 1 alors que c'est interdit euh, ouais. euh, si on est dans des renforts, mais comme ouais. elles sont déjà déployées, on peut le faire. Ouais. Euh, ça permet euh, d'aller prendre un objet si vous placez vos objets dès le début en ayant ça en tête euh, à 6 pouces du bord, ben, vous faites une FEB, vous le contrôlez. Ça permet euh, de FEB Charge des reapers qui euh, se disent, de bah, toute façon, je suis à 48, j'ai Outrange, une armée de close, je suis tranquille, je me suis redéployé pour pouvoir voir derrière un, un, un bloquant. Ben, FEB Charge, hein, mm -hmm. ben, c'est un peu gamble parce que c'est une charge à 55% de chance mm -hmm. de réussite, mm -hmm. mais enfin, quand ça passe, ça fait plaisir. Euh, donc, c'est vraiment très fort. Vraiment très très fort. Euh, les, autres, les autres stratagèmes, les autres traits de seigneur de guerre, euh, sont clairement, sont clairement en dessous. dessous. de Seigneur de Guerre, uh, Prophète of Flèches aussi, mm -hmm. ça permet d'avoir de, des 3 PC supplémentaires enfin au début, on, de la on a, on a, au début de la partie. On n'en a jamais assez. Combien de points de com pour refaire rip tes 2. C'est pas, pay... pas, pas cher payé. Non, c'est pas cher payé ouais. et on peut le faire autant de fois qu'on veut. Ouais. Alors, Là où il... le cultiste peut le faire qu'une fois dans la partie. Voilà, mais le cultiste, il a, il, a, il, a, il a un nombre de, de, de, de figurines ouais. qui ouais. va jusqu'à ouais. 40. Le, le Vrax se joue jusqu'à un maximum de 10. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment très fort. Euh, donc commençons par les entrées, on va commencer par Urien qui est le personnage nommé qui fait partie de, de, de la coterie, qui est le euh, personnage mythique des, euh, des Drucaries et de, de, de, de toute la société Drucaries. Donc lui il est auto include Si vous jouez des prophètes professionnels. Société plutôt sympa. Sympa, sympa. On clone, on clone les cabales C'est des mecs qui ont essentiellement des apologie de la souffrance et puis apologie de leur crux. Parce que tous les mecs qui sont un peu un peu riches, ben ils créent des orcrux comme dans Harry Potter et après ils repoussent. C'est génial, c'est formidable. Vraiment. Belle petite société, sympa. On aimerait tous y vivre. exactement. Donc Urienne on l'a dit auto-include parce qu'il permet de faire une aura qui fait plus un commandement. En, quand on le lit la première fois, on dit « ouais c'est de la merde ». Non, non, c'est très très bien parce que vous allez, euh, de toute façon, si vous jouez une armée de close, vous allez prendre la marée pendant les trois premiers tours. Donc euh, le, le commandement, vous êtes content. Ouais. Donc plus un commandement, plus une force, plus un rendu ben voilà, hein, ça fait passer des grotesques force 6. C'est en bulle, pas, il n'a pas pour sa gueule, hein. il diffuse une aura de plusieurs et forces euh, plusieurs voilà, voilà donc Ça euh, le euh, rend sacrément euh, voilà, important. Il tape comme une moule, mais c'est un totem euh, excellent, voilà, parce voilà. qu'il divise les dommages qu'on lui fait par deux. Donc ben, vas-y, il hein, va le tuer. Ouais. Il a un film no pain, une invia à 4 comme tout le monde, une endu à 6. Euh, donc il est, il est quand même très chiant à buter, et puis il est au milieu des autres hein, de toute ouais. façon. Donc lui, il est auto-include si vous jouez des, des prophètes of flèches euh, vous aurez aussi besoin de prendre les Aemonculus classiques donc on en a parlé, hein, qui vont vous coûter donc Urien 90 points, Aemonculus 77 points puisque si vous le jouez avec une Venom Blade ça me paraît obligatoire euh, donc là euh, l'Aemonculus il, il est classique, hein, il fait une aura de d'endu euh, à 6 pouces donc il faut en avoir quand même euh, plusieurs pour pouvoir s'étaler comme vous le souhaitez euh, moi j'en joue entre 2 et 5 euh, 2 et 5, c'est ça C'est-à-dire que. Non, 2 et 4, pardon. Euh, 3 monculus et, et Urienne, ouais. ou alors 1 Aimonculus et Urienne, suivant les, les métas que je pratique. Mais c'est jamais des points perdus, c'est que 77 points, et c'est forcément très fort. Ensuite, on en a parlé un tout petit peu, les vracs, qui sont la seule entrée, ouais. encore une fois. Il hein, y a une entrée QG, sauf quand il y a un QG nommé, une entrée euh, troupe, donc les VRAC. Bon, je, personnellement, alors j'en vois pas beaucoup dans la méta actuelle, ou jamais vraiment spamé. Moi, je trouve ça extrêmement pété parce Alors, est-ce que... que tu peux rappeler les strats un petit peu des vracs Alors, les, les, les vracs, les stats, les stats, les, stats, les, stats. les, vracs, les, caractéristiques, les oui. caractéristiques. Les vracs, ça a deux attaques de base. Ça blesse à l'empoisonné, donc ça blesse à 4+, tout ce qui n'est pas en métal. Ouais. Enfin, mais tout ce qui n'est pas, pas du véhicule, véhicule hein, parce que ouais, ça blesse ouais. à 4+, aussi, le nécron. Euh, ça... ça a une endu à 4 native mais en réalité à 5. Oui, avec, euh... avec l'aura. Et euh, ça a une invue à 4. Donc, vous avez des troupes qui ont une endu 5, c'est-à-dire qui viennent de passer un palier euh, ouais, euh, qui, est le, qui est la force 4. Hein, euh, la force 4 est du 4 dans ce jeu. Donc l'essentiel des dégâts en phase vont vous blesser à 5+. Plus. Vous avez un moral de, de 9. Euh, vous avez une invue à 4. Enfin, c'est. tu coûtes bien en points et Je coûte seulement. Euh, alors moi je conseille de ne pas les jouer en cardinal maximal. Donc pas les jouer à 10, mais les jouer à 7. Ouais. Euh, et pour euh, des, pour des, des seuils en termes de commandement. Pour des seuils en termes de commandement. Et, euh, et puis surtout... Euh, des seuils en termes de de MSU, c'est-à-dire que si votre adversaire identifie que vous paquez trop de points dans une unité, il, il va tout mettre dedans. Il va faire moins d'erreurs, il va euh... tout mettre dedans et il va la raser. Alors que là si vous faites des unités euh, par 7, donc ça vaut seulement 70 points parce que personnellement, j'ai les équipes, je mets une Venom Blade sur euh, sur la Costite qui est le chef des squads et un fusil sniper, toujours pour la même raison pour avoir la possibilité d'avoir une unité super OP qui peut aller chercher un point à 17 pas avec ah. le Fire and Fade. Euh, puis euh... Au passage, si vous spammez les snipers, ben, c'est quand même chiant ça aussi. Hein, voilà. euh, euh, ça vaut 70 points. 70 points les 7. Euh, voilà, euh, points le gars en du 5 1, 4 voilà. et Si vous en avez plusieurs OP sur plus, table, plus. OP++. Plus, plus. Ah si ah, vous ah, en non, avez 5-6, moi j'aime bien les, non, les jouer par 5 très ou bon 6 escouades, ah, ben, l'adversaire va souvent split, euh, parce qu'on se rend rarement compte de la, de la résistance de ces saloperies. Vous pouvez toujours en plus reroller une petite save. Donc il va split, et il va mal split ses tirs, très souvent, et ouais. il va les laisser à deux, 1 ou deux. vous avez aussi vous la possibilité, parce que on, comme ils sont trop résilients pour être wipe par une seule phase de tir, vous avez la possibilité d'en cacher une partie derrière des bloquants et le reste visible, et puis à fur et à mesure que le spaghetti est mangé, et bien, ils sont derrière les bloquants, ils sont ouais. inciblables, et derrière, hop, le stratagème de PC, ça repop, oui, bon. euh, allez, ouais, et, ouais, et, c'est euh, et, et, et, cadeau, c'est euh, voilà, life, hein, bim, et tu repop de l'autre voilà, côté, c'est très' et puis bon et puis c'est extrêmement frustrant hein. c'est à dire que euh, moi, je me suis déjà fait charger, je mets les vracs devant par euh, une escouade de steeler entière j'avais euh, deux escouades de vrac euh, de 10 intercalées. bon ben, les vracs ont tué 5 dans l'une les, les, les styleers 5 dans l'une 5 dans l'autre avec une double phase de clause ben, j'ai fait repop euh, l'autre et donc à la fin il a tué que 5 vrac et puis j'ai ouais. tué sur une escouade de style ouais. c'était gratos donc euh, c'est extrêmement résistant donc c'est moi je trouve que c'est euh, peut-être même plus fort que les grotesques de mon point de vue, moi yeah. Donc, euh, euh, excellente entrée, euh, qui, que je vois souvent jouer, donc je dis soit en, en taxe. Moi, je pense qu'il ne faut pas la jouer en taxe, personnellement. Il faut la jouer vraiment en cœur d'armée. Et ensuite, ben, on arrive très vite euh, aux, aux élites, aux élites des, des, des, des Prophets of Flesh. Et là, il faut quand même admettre que c'est du brutal. Mm. Là, euh, on a les grotesques et les Talos. Alors, moi, je vais parler que des. Enfin, je vais parler des deux, parce que sinon on va me dire, je ne parle pas des talos, mais bon, grotesque euh, pour moi est très au-dessus du talos. Euh, pourquoi ben Pour euh, 35 points par figue, donc 350 points les 10, vous avez 40 PV. Hein, c'est 4 PV, un hein, grotesque. 4 PV, 5 attaques, force 6, endu 6, PA-2. Bon, un dommage. Vous pouvez aussi le faire en 5 attaques. Euh, Force 6, pas de PA, mais de, de, des mortels sur du 6. Quand tu dis en du 6, tu prends en compte ta bulle de. Oui, parce qu'il euh, est en du 5, bah, mais il passe à 6. Avec le pimpin, évidemment. À en du 6. C est, c est, sinon, c'est vraiment une ça erreur inacceptable. Donc, on est obligé de le mettre, évidemment, dans l'aura. Le, le bon, euh, là, quand même, là, ça ne devient, ça devient pas drôle. Hein, ouais. quand, quand on dit 350 points, 40 PV, alors euh, oui, ça ne bouge pas très vite, parce que ça bouge à 7, pardon. Euh, mais euh, comme ça ne tire pas, bah, vous allez advance tous les tours, donc en fait, ça bouge plutôt à 10. Hein, presque ça bouge comme un dominus en fait. Hein, ouais. voilà. euh, ça bouge à 10, euh, ça charge en reroll à partir du deuxième tour, comme tous les, les trucs carrés. On n'a pas ouais. parlé des de règles puissance de la souffrance parce qu'on a supposé que vous les connaissiez, mais à partir du deuxième tour, ça reroll les charges et les advances. Euh, C'est intuable. intuable. Moi je les joue par 27, hein, de 3 x 9. Ça, ça, ça ne tombe pas. Voilà. Ça reste, euh, pour les faire tomber, il faut avoir de la statue au tir et quelque chose qui enlève l'invue. Et puis quand tu en joues 3 x 9 tu es à un peu plus de 1000 points, ça veut dire sur des formats de non, peu points, il oui, reste encore 1000 points d'armée, ouais, pour faire euh... toutes les unités orbite, euh, toutes les, les unités qui satellisent mmh. et qui font toujours chier. Voilà, soit, soit dans une logique de parpaing, on en parlera après avec un spam de vrac, soit dans une logique plutôt de létalité, avec des, des ravageurs, des, des raiders, euh, des, des avions. Donc, euh, non, non, ça, ça, cette unité-là est très forte. Euh, vous avez le stratagème qui sera quasiment... Les deux stratagèmes qui sont souvent utilisés, c'est reroll les blesses pour deux PC, qui est un stratagème qui est dédié aux coteries uniquement. Euh, bah, vous pouvez reroll toutes les blesses. Voilà. Donc vous, euh, à partir du troisième tour, vous touchez à deux plus. Si vous avez besoin de toucher à deux plus à partir du deuxième tour, bah, vous pouvez, hein, parce qu'il y a un stratagème qui permet de faire passer une escouade au troisième tour directement, ouais. euh, qui peut être spammé d'ailleurs, puisqu'il se Alors joue pendant la métaphase. On a, on a pas parlé, c'est peut-être intéressant qu'on en parle. Euh, L'ensemble du codex bénéficie de bonus mmh. et euh, qui vont euh, s'améliorer au fur et Ils à mesure de stacker. la game euh, pour des raisons fluffiques qui sont propres à la souffrance <rire> c'est ça ouais, exactement et, euh, et globalement oh. est-ce que tu peux nous rappeler euh, bah, l'étalonnement pro... mmh. de de ce qui se passe alors le premier palier euh, c'est euh, un phil no pain premier tour phil no pain à 6 que tu gardes toute la que partie. tu gardes toute la partie on en a même pas parlé pour le black art parce que c'est un peu anecdotique mais black art en fait il joue ah, il joue au deuxième tour dès le premier tour, c'est ça sa, ouais. sa capacité. Et, et troisième tour, dès le deuxième tour, etc. Donc premier tour, c'est un film de pain que tu gardes toute la partie. Euh, le deuxième palier, le deuxième tour, c'est la reroll des Advents et des Charges. Euh, troisième tour, plus un pour toucher au close. Voilà, donc on touche à deux. Plus. Et, avec euh, les grotesques. Avec les grotesques, ouais. c'est enfin, des Eldar donc tu touches à ça 3. Ouais. Au quatrième tour, ben, vous êtes immune euh, morale. Ça, c'est juste un peu énervant. Voilà. Et au cinquième tour, c'est un peu anecdotique. Ça... Non, ça m'a non, non, servi qu'une fois. Tu t'es bien jusqu'au quatrième tour. Globalement, t'es bien. Voilà. Euh, vous mettez des malus de morale à l'adversaire. Ouais. Normalement, au cinquième tour, vous avez déjà un peu… Euh, on euh, sait où on en est. Oui, <rire> et puis vous avez clairsemé un petit peu son, euh, ses rangs. Donc, euh, mais c'est voilà. déjà, bon, déjà très fort. On en parle un peu tardivement dans la review, mais ces bonus-là sont excellents. Voilà. Ils sont, clairement, excellent. ils sont très, clairement excellents. Et surtout, si on regarde bien c'est pour ça que moi, j'ai choisi une méta orientée close. Ce sont des bonus de close. Ouais, ouais. Hein, de la résilience, tour 1. De la charge, tour 2. Plus 1 pour toucher, tour 3. Immune morale, tour 4. Ouais. Donc de la résilience aussi. Donc, de mon point de vue, euh, quand ça m'amène euh, euh, à la cogne. Euh, euh, et, à la et pas forcément au tir. Ah, ouais. Voilà. Mais ça, c'est bon mon cas. avis. Voilà. Euh, donc, on était sur des grotesques. Le grotesque, quand il va charger, euh, il va euh, reroll toutes les blesses parce qu'il a payé 2 PC. Ouais. Euh, il va faire 50 attaques euh, qui touchent à 2+, boum, et à moins 2. Généralement, il rage, Puis, ce vois, contacte, voilà, il... tout ce qui touche, il tabasse. Il, il tabasse. Le truc qui est le, un peu gênant pour lui, c'est dès qu'il y a des endus supérieurs à 6, un châssis par exemple, avec une invue, un truc, ouais. ça, ça peut le retenir un peu. Ouais. Ça va être chiant, euh, ça peut l'éteindre. Mais en fait, il y a aussi des stratagèmes pour éviter euh, de se faire éteindre avec, je ne sais pas moi, un Elune qui vient se voter sur vous, euh, mm -hmm. c'est chiant. Eh oui, mais on peut désengager et charger quand avec, on est, un avec un autre stratagème. Pour voilà. combien de funcom Deux PC, oh ouais, c'est voilà. réglo. réglo, et de toute façon, l'idée, euh, dans le méta que moi je propose, c'est d'avoir trois bataillons, ouais. donc plus de respect, ouais. euh, 20 PC. Quoi, voilà. donc, euh, <rire> mais non, mais, voilà, donc, on peut spam tout, les Vect, les, les stratagèmes qui font mal, et les Black Cornucopians, toute la partie. Donc ça, c'est très fort, et surtout, on a des, des, euh, le, le palier des 4 PV, me paraît à moi décisif parce que. Il est chiant le palier. Il est hyper chiant. Vous tirez avec une lascane, eh ben, euh, la stat moyenne c'est 3,5 PV, donc c'est 3 ou 4. Mais vous avez un Philnopain à 6, ouais. donc ben, vous avez quand même de fortes chances de faire un petit 6 sur les 4 PV. Et donc je faut un autre coup de lascane ou un autre coup d'une Donc le... c'est un palier bâtard pour l'adversaire qui va vous tirer dessus. Et donc ça, ça augmente encore la résilience de... Mmh. De, de, de, des grotesques. C'est pour ça que moi je les préfère au Talos. On va en parler maintenant qui eux ont 7 PV, en du 7, ok. Euh, mais l'en du 7, je trouve que ça ne sert personnellement pas à grand chose, hein, parce que c'est pas un palier, quoi. ne est... passe pas en du 8 avec euh, Urija Non, non, non, il est en du 6 native et il passe à 7 avec ouais. Urija, Il peut avoir des attaques force 8, euh, bon, euh, s'il prend le, le rasoir et la plus un, le plus en force de Uriyan. Euh, on va l'équiper systématiquement avec un rasoir d'un côté et un chainflays de l'autre qui permet de doubler le nombre d'attaques pour Alors, avoir de quoi taper les, les véhicules et de quoi taper les, les masses. En termes de datasheet, le, le Talos, tu peux en mettre combien dans une unité Trois. Tu en mets trois dans une 3. unité et, on peut et jouer combien par un, de points à l'unité Une centaine, ça, ça dépend comment ouais. on l'équipe. On, on, on connaît globalement euh, encore les trois, hein. on est globalement dans du 300-350 voilà, points. Voilà, 300-350 ouais. points. Euh, la méta principale aujourd'hui, elle l'équipe euh, au tir au minimum, donc avec les Haywire Blasters, les trucs qui font des mortels euh, sur des 4 contre ouais. les véhicules. Euh, moi je trouve que c'est pas déconnant de les équiper avec, des, euh, avec les lances de feu. C'est ouais. pas non plus déconnant, les deux se valent. Ça tire très mal, hein, ça tire sur ouais. les 4 plus. C'est euh, une machine de close. Par contre, mal. au close, euh, ça fait très mal parce que c est, c est, euh, surtout sur des, des masses, euh, ouais. les Chain -flays doublent les attaques et permettent la reroll des blesses natives là, vous mettez plus du blague en face, alors là, ouais. ça, donc, carton. Donc, tu les attaques, tu, fais, tu balances combien d'attaques par On balance 5 attaques par Auguste, donc, donc 10, 10, voilà, 7, 10, 10, attaques, 10 ouais. tu en as, as 3, tu balances 30 attaques, touche à à 2+, plus, qui, qui te laisse à 3+, plus, ou à, ouais. à 3+, plus, à ouais. 3 plus, et 3+, et 3+, reroll tout, donc à 8, 9e ouais. de chance. Pardon, ça devient pénible, ouais, ça devient, tu, fais, tu fais beaucoup de statuts. Le problème, ça a une sauvegarde à 3, ouais. donc ça résiste mieux à la statue que, ouais. euh, que, que le grotesque. Mais en fait, tu n'as pas envie de tirer au bolter dans cette, dans cette affaire. Donc, ouais. euh, tu vas lui tirer avec des armes anti-élite ou des armes anti char et ça a 7 PV. Et 7 PV, ben, ça tombe mieux. On, on l'adversaire visualise mieux le paquet de PV et le paquet de points. Ouais, ouais. Et donc, il va, il, va, il va mieux taper, il va mieux cibler. Donc, euh, moi, je trouve ça moins bon, euh, même si ça bouge de 8 et que ça ouais. vole. Moi, je trouve ça très clairement moins bon. Euh, ouais. Mais bon, ça se joue. Ouais, Aujourd'hui, je suis... Ça reste je... fort. Hein. Le ça reste fort. Hein, ça carrément. reste fort. Aujourd'hui, la méta, d'ailleurs, est, beaucoup... est, est toujours orientée de Talos. La méta Prophet ouais. of flesh Le TC, euh, c'était plutôt neuf Talos et peut-être un petit groupe de grotesques à côté euh, qui se jouaient. Euh, celle qui a eu le meilleur résultat, c'était celle qui avait 20 grotesques ouais. et moins de Talos. Donc, euh, mais il n'y en avait qu'une, donc ce n'est pas forcément ouais. décisif. Au WTC, il y avait aussi toujours beaucoup de Talos. Un peu plus de grotesques, mais beaucoup de Talos. Bon, moi, je trouve que c'est... Euh, ils sont nettement en dessous des... Surtout depuis la, la, la, le nerf de la règle vol, ils sont quand même nettement en dessous des... Oui, des gros tests Fly. Et voilà. effectivement. Alors, une unité qui est euh, méprisée, je pense, euh, clairement méprisée et donc sous-estimée par tout le monde, c'est le Chronos. Moi, c'est mon petit coup de cœur, je suis peut-être le seul à les jouer. Euh, à l'ETC, euh, l'ESC, quand j'y suis allé l'année dernière, ben, il n'y avait qu'un gars qui en jouait, des Chronos, c'était moi. Euh, J'en vois jamais <rire> sur les tables, <rire> alors qu'il y avait beaucoup de gens qui jouaient des drugs J'avoue que je ne... Peut-être que je suis le seul à me tromper ou peut-être que tout le monde se trompe, mais euh, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas plus joués. Pour moi, quand j'examine une unité, je regarde trois aspects. La résilience, la létalité et la souplesse tactique que l'unité offre euh, ouais, dans le jeu. Et ben, Un chronos, c'est un 7 PV euh, en du 7. C'est le même châssis qu'un talos. En est du 6, le, il passe à 7. Okay. Sauvegarde à 3, un vu à 4. Ouais. Donc, euh, et ça vaut 70 points, donc ça vaut 2 deux, euh, deux grotesques. 2 hein, voilà. ouais, ouais, ouais. grotesques ou une escouade entière de 7 euh, vrac Donc en matière de résilience, vous avez 7 PV en du 7, sauvegarde à 3. Euh, ou 8 euh, PV en du 6, sauvegarde à 4. En termes de point, donc ça se vaut. Ouais. vaut. Ou alors 7 PV en du 5, ouais. donc ça se vaut, voire même c'est un tout petit peu au-dessus. En termes de létalité, je ne parle même pas de ce qu'il peut faire, parce qu'il tape comme une moule et il tire comme une moule, mais il buff tout le monde, il permet de reroll les as pour blesser à 6 pas. Et eh ben, quand on regarde la rerolle des as pour blesser à 6 pas, dès lors que vous avez plus de 13 grotesques sur table, je ne parle même pas des, des personnages, je ne parle même pas des vrac, je parle. 13 grotesques. Si vous avez 13 grotesques sur table, vous, a, vous faites plus 5 blesses à l'adversaire avec la rerolle des blesses et c'est exactement ce que font deux grotesques qui font 10 attaques, ça fait en moyenne 5 blesses à l'adversaire sur une endu de 4 ou 5. À partir de 13 grotesques. Donc forcément, si, voilà. en donc, 27... si, si tu en joues plus que 13, et, et s'il y en a que des grotesques ouais. sur table hein, ouais, ouais, pour ouais. le close, s'il n'y a pas de vrac, s'il n'y a pas de personnage, dès qu'on en joue plus de 13, ben, c'est plus létal. Ouais, okay. Et ensuite, c'est une unité supplémentaire qui vole, qui peut partir où on veut, qui peut ouais, advenir. Ouais, et donc, sur le plan de la résilience, c'est comparable. Sur le plan de la létalité, c'est supérieur. Et sur le plan de la souplesse tactique, c'est supérieur. Alors là pour le coup par contre Tu n'en joues qu'un qu qu Et qui a un rôle de bœuf en fait Qui a un rôle de bœuf, euh... on n'en joue qu'un En plus de ça, si vous avez comme moi une armée Qui n'a pas de flyer Qui euh, n'a pas de volant à part celui-ci bah, Quand votre adversaire prend euh, pioche euh, Détruiser une unité volante ouais. et bah, Plutôt que de lauto et d'en prendre une autre plus sexy Il est obligé de la garder Et de si se, se dire putain, ton... il faut que je mette De, de l'énergie de et de la ressource Pour péter cette ouais, espèce de châssis merdique Qui fait 70 pv voilà, 7 PV, 70 points, ça vaut rien. Donc, euh, pour moi, c'est une, euh, une curiosité de ne pas en voir plus. Moi, j'en joue toujours un, et ouais. ça me paraît, euh, sur une armée de close, obligatoire. Ouais. Voilà, vous retirez deux grotesques, vous en mettez un, c'est mieux. Voilà. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour des des, des, des prophètes aux flèches J'en ai l'impression. Ouais. Euh, oui, j'en ai l'impression. Un petit mot pour les mercenaires, qu'on a dit qu'ils ne brisaient pas les détachements. Il euh, y en a, euh, y a de mémoire, il y a quatre escouades, il y a quatre unités différentes. On va en parler de deux qui sont, euh, de mon point de vue méta, les Mandrakes et les Scourges, qui sont euh, deux unités qui peuvent FEP nativement. Euh, les Mandrakes, euh, moi j'aime beaucoup parce que déjà elles ont un swag énorme. Euh, C'est celles qui ont les flammes au bout des mains. Tu vois. Ouais. Elles, euh, elles font deux, deux tirs force 4 PA-1 qui font des mortels sur du 6 pour blesser. touche mm -hmm. touchent à 3. Et au, et au corps à corps, elles rigolent pas du tout parce qu'elles touchent à 2 comme les autres à partir du tour 3. Et euh, elle balance 30, 30 attaques quoi. 30 attaques, le pack de 10, 31 attaques. Ouais. Force 4, paie à moins 1 ouais, aussi. Boum Et ça vaut seulement 160 points les 10. Ça fait, ça va prendre des points, ça va faire chier, ça met des mortels partout. Donc ça, c'est quand même très utile, je trouve. Ça peut se jouer par 10 ou par 5. Euh, et euh, je trouve pas déconnant d'en voir. Il euh, y a moins 1 pour être touché au close et au, et au tir. Ouais, okay. euh, ça, c'est pas mal. Donc pour les, les, les Scourge, euh, ça, fonctionne, ça fonctionne très bien. C'est très peu de points, je crois, c'est 12 points en pièce de mémoire. Personnellement, je les joue pas équipés, parce que sinon je trouve ça trop cher et, et trop fragile. C'est-à-dire que l'adversaire, vous allez les faire l'adversaire va les voir, elles font trop mal, elles seront trop fragiles, donc il va les déglinguer directement, ça n'a pas d'intérêt. Alors que les jouer euh, en faible dans un couvert, elles auront une sauvegarde à 3, pour un PC, elles peuvent passer une sauvegarde à 2. Dans un couvert, on peut doubler la sauvegarde. Bon, euh, franchement, je trouve ça pas déconnant, ça vaut pas cher, ça peut faible nativement, ça peut aller prendre des objets, donc ça, c'est quand même très bien. donc ouais. euh, euh, j'utiliserai ces deux-là, les deux autres c'est euh, les incubes qui sont vraiment merdiques, et Drazar qui est le chef des incubes qui est qui, vraiment merdique. qui, qui le... pourrait être bien si les incubes étaient bien, mais qui est le chef <rire> qui est le des tocards, ouais. bon. euh, <rire> qui est très cher surtout, qui ouais. est très cher. Et il aurait été bien si les incubes avaient été bien, mais en fait... Euh, ouais, euh, okay. voilà. Donc, euh, donc ça c'est non. On a fait euh, globalement le, la présentation des différentes castes, euh, avec les choix que tu privilégies selon mm -hmm. les castes, euh, avec des choix qui sont pertinents et... Euh, et globalement, la réflexion jeu, est, mmh. et moi je trouve, est vraiment très bonne et très intéressante. Ah, je te remercie. Et euh, maintenant, on le sait de toute façon, les codex reposent aussi essentiellement sur les stratagèmes. Mmh. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un peu des, des Eldari qui n'ont plus de magie. Mmh. Donc euh, c'est plutôt des fins stratèges. Donc, ça. Dans cette société très agréable qu'est la société de Rukari. Mmh. Et, euh, et c'est intéressant Bien aussi d'avoir ton avis sur euh, comment tu jongles, avec quels stratagèmes et euh, what else. Alors, euh, quels stratagèmes Donc je fait une petite, une petite sélection... Euh de stratagèmes que j'utilise. La, petite sélection, de la Castor. petite sélection de Pierre Castor. Ouais, euh, euh, voilà. Euh, bon, d'une manière générale, il faut tous les connaître parce qu'il y a énormément de stratagèmes euh, très situationnels qui sont très intéressants. Ouais. Moi, ça m'est arrivé d'utiliser un stratagème euh, lors d'une de dernière partie face à Lolo, qui était un... que jamais utilisé, qui m'a bien servi, qui est le seul... Enfin, un hip stratagem... Non, non, celui-là, bah, <rire> celui-là, dis tout le temps, il l'a pris, effectivement. non, non C'était euh, un stratagème qui permet de, de faire fuir une, unité, une, isco, une figurine supplémentaire lorsqu'il y a un test de morale raté. C'est très situationnel, mais si, vous, si euh, vous avez des escouades de moto custo qui ratent le test de morale, eh ben là, vous rigolez bien, parce que, ouais. euh, boum, allez, une moto de plus, 80 ah, points. Ouais, Donc, bon. voilà. Il faut tous les connaître, quoi qu'il arrive, mais il y en a que vous allez utiliser plus souvent que d'autres. Pour moi, celui que j'utilise le plus, euh, c'est Architect, Architect of Pain, donc, c'est ce qui permet de Un faire passer de, de la douleur. De la douleur, de la douleur de la exactement, de la, peine, de la, de la souffrance. C'est ce qui permet de faire passer une unité à, au tour suivant de la puissance de la souffrance. Donc, d'avoir de, oui. des grotesques et qui touchent à de plus dès le tour 2. Il faut bien penser à l'utiliser au début du round. Ce n'est pas toujours évident. Ouais. Et ça se spam. Donc, ça, c'est très bien. On peut, le faire, on, peut, on peut le faire pour les trois escouades de grotesques. Fire and Fade. Donc, euh, décisif hein, pour prendre des objectifs. Euh, pour bouger, projeter vos unités. Ouais. C'est ce qui euh, explique aussi la présence d'armes de tir. D'armes de tir systématiquement. Ouais. Systématiquement une uniquement pour le stratagème. Euh, Cruel Deception, qui est le, le, le désengagé chargé. Ou mmh. désengagé tiré chargé. Ouais. Celui-là, il... Quand tu joues des grotesques, voilà. effectivement, mmh. on peut se dire Alors, que c'est euh, obligatoire. C'est obligatoire. Ouais. Maintenant... Euh... Les, les adversaires ont pris l'habitude, euh, quand, euh, quand ils chargent, ils demandent en général à l'adversaire est-ce est que, que as tu des, est -ce que as des stratagèmes pour désengager ouais, ouais. Donc là on est obligé de répondre oui, mais euh, avant euh, ils se laissaient tout <rire> surprendre. Dire, je sais pas. Non, ouais, non <rire> c'est pas bien. <rire> pas. Ça s'appelle Cruel Deception déjà, <rire> donc euh, c'est pas J'sais bien. Pas, tu, pas, verras. Pas, tu verras bien. <rire> lis, tu as le temps, c'est ta cloque, lis le codex. Ouais, <rire> ouais, non, non, on ne va pas faire ça. Il euh, y a Torture of Craft, c'est euh, le reroll des blesses pour les Aemonculus. Ouais. Gratuit. Enfin, gratuit. Euh, que pour deux PC. Ouais. Donc, Black Cornucopians, fin de la phase de mouvement. Vous choisissez une escouade de vrac. Elle n'a pas besoin d'être euh, amochée. Elle peut être ouais, full, ouais, full, full qui... PV. Vous la, vous la faites TP. Euh, Ou vous voulez sur la table à 9 pas de l'ennemi et à 6 pouces d'un bord. Ouais. Et, euh, et vous chargez. Ouais, ouais. Et vous chargez. Euh, et ouais. et euh, elle full effectif. Et elle conserve. Les effets du stratagème euh, euh, Architect of Pain, contrairement quand vous dé déployez une unité, oui, vous la ressortez, que vous la remettez, ça, on perd les auras, on perd les buffs de magie, mais on garde les buffs de stratagème. Et donc, euh, le combo un peu classique, c'est Architect of Pain, Tour 1, pour pouvoir reroll la charge, oui. vous faites TP et vous avez dès, dès le Tour 1, euh, l'Evra qui reroll, euh, voilà, qui, qui, qui projette. Interesting. Interesting. Donc voilà pour les stratagèmes. Euh, maintenant, un petit mot sur les archétypes de liste euh, qui, qui se jouent beaucoup et qui, que moi je trouve pas inintéressantes. Vous avez celle qui est la plus utilisée, je trouve en, actuellement, c'est le mixte, Prophet of Flesh et Cabal euh, ouais. Ravageur. Donc euh, ça se joue euh, souvent avec euh, un minimum de PC, un maximum de létalité, donc un fer de lance, euh, Prophet of Flesh et un, un Vanguard Cabal. Euh, euh, tu peux te permettre dans une liste d'avoir en fait. si peu de points de commandement moi, je ne trouve pas. Moi, je trouve pas, ouais, ouais, moi, je trouve ça pas marre, mais ça se voit. Ça mais barres, mais après, quand tu es dans une liste, tu as 27 ouais. grotesques, euh, 3 avions, 3 ravageurs. Ben, les points de commandement, tu n'en as que 6. Ouais. 6. Tu peux même peut-être en avoir 6 plus des ouais. 3. Avec avec... Bon, moi, je trouve ça très faible. Moi, je trouve ça pas euh, si mais ça gouache quand même sérieusement. Ouais, oui, ça se ouais. fait très très mal. Donc, euh, celle-ci, elle se joue beaucoup. Euh, Mix Prophet of Flesh, 27, grote 27 grotesques et euh, 3 ravageurs, 3 avions. Euh, moi, ce n'est pas ma préférée. Celle qui se joue aussi. C'est le genre aussi. de liste qui, euh, qui élargit ton cercle social. Voilà, c'est ça, <rire> exactement. Il faut, faut reconnaître c'est quand même un peu du brutal. Donc, c'est le genre de liste qui frustre énormément l'adversaire si jamais vous êtes fait pour le taper. Là, euh, là c'est quand même nos matchs. Euh, moi, celle que je préfère, c'est la Full Prophet of Flesh. C'est celle que je joue. Ouais. Euh, Celle-ci, elle frustre, elle frustre, bien sûr, parce qu'on n'arrive pas trop à la tomber, mais le, le match se joue jusqu'au tour 5. Hein, parce que. Ben dans les trois premiers tours, ben moi j'avance et je prends des baffes. Mais en fait, ce n'est pas grave parce que je tiens la table. Donc, Full Prophet of Flesh, euh, ma liste, vous pourrez la trouver euh, sur le web. Euh, C'est euh, 27 grotesques, une quarantaine de vrac, quelques succubes pour, pour faire la blague, quelques witch, et puis euh, une vingtaine de PC. Et donc tu joues là aussi, euh, tu joues quand même une cabale. Oui, oui, je joue euh, une cabale pour avoir droit avec, euh, voilà, ouais. mais je la joue en mode. Euh, la. Ouais la. voilà, la taxe. C'est-à-dire euh, deux, deux, deux archons. 3... En fait, je ne voulais pas jouer de cabale, euh, c'est depuis le rule change de l'OTC que je... que je suis obligé de jouer un ah, détachement pur. Ah, Mais sinon, j'aurais joué juste un archon et puis ça aurait été réglé. Là, je joue donc deux archons et, et trois escouades de cabale, ce qui me permet d'avoir... Euh, l... camp... enfin, 5, euh, le... 5 points de camp en plus. Labyrinthine Cunning qui est le trait de seigneur de guerre qui permet de récupérer des PC. Ouais. Et de pouvoir utiliser en début de partie euh, euh, Alliance d'agonie, qui est un stratagème qui permet de distribuer un trait de seigneur de guerre à un Aemonculus et à euh, une witch. Ce qui, permet, ce qui donne. Le D3. D3 PC supplémentaire et une AVA3 pour, pour une witch. Euh, tout commence voilà, à se construire un, un édifice exceptionnel. Ah ouais. euh, donc cette, cette liste-là, elle, elle est assez simple. Elle contrôle map elle se planque un peu s'il y a des, des, des décors et puis après derrière. Euh, bah, même quand elle a pris la, la marée pendant toute la partie bah, elle a scoré euh, et donc elle gagne en fait souvent. Euh, on a une autre méta qu'on voit beaucoup qui est euh, un mélange entre Harlequin et Kabbal ouais. c'est la liste qui avait été sortie par le capitaine de l'équipe d'Angleterre à l'ETC qui avait mis 120 points parce qu'il faut quand même aussi dire qu'elle avait été bien appareillée ouais. euh, et donc c'est l'alliance de tout ce qu'il y a de plus létal chez les Blackhards avec le, le Vect, c'est-à-dire les trois ravageurs et les avions, ouais. avec euh, les Skyweaver, les motos... Skyweaver, ouais, ça les, le moto, skyweaver, euh, ouais. les, les motos... Le quai. Le quai. Les moteurs Lequin, Les motos Lequin qui saturent comme des salles les châssis. Les châssis, ou même pas forcément les châssis, ouais, mais les ouais, châssis, ouais, ça, ouais, ça, ouais. c'est du les brutal. Lois, ouais, les châssis prennent tarif. Et euh, bah, les Razorwing, euh, les ravageurs euh, qui saturent. Les Razorwing, on n'en a pas parlé, mais ils ont des, des missiles qui permettent de blesser à deux plus, des mm -hmm. nécrotoxines, donc ils saturent beaucoup de la saturation de blesses. Donc c'est une liste qui... Qu'on voit et ouais, qu'on verra, je pense, voilà. euh, dans la méta actuellement ouais. et qui n'est pas inutile. Et puis, il y a une liste qui me paraît plus anecdotique, mais qui est jouée et qui fait des résultats. Euh, c'est la liste qui est jouée par un de, tes, un de tes confrères PU, qui est une liste full piéton avec euh, le, le Rose d'Obsidienne. La liste cabalite. La liste cabalite, oui, c'est ça. Euh, ouais, ouais, ça. La... Full cabalite, Rose d'Obsidienne. Bon, euh, pourquoi pas Moi, euh, je trouve que c'est moins fort. Ouais. C'est sûr, hein, quand tu as un fusil à pompe, tu mets un coup de crosse, ça fait mal. Oui, oui. Mais bon, oui, tu ouais. fais ce que tu veux. Hein. Euh, moi, je pense que c'est moins bon. Mais euh, pour moi, les deux, les, les deux qu'on verra le plus et qui sont les, les, les plus violentes actuellement, c'est la mixte, qu'on peut aussi avoir dans une version avec plus de PC. Ouais. Moins de létalité, et black art et plus de PC, mais qui garde quand même trois ravageurs. Moi, le parti que j'ai pris pour l'instant, c'est de ne pas offrir, justement, on en parlait tout à l'heure, de cible, C'est-à-dire que si vous avez des, une armée par pain. Et dans cette armée, vous mettez des cibles fragiles, eh ben, ça va prendre de la foudre immédiatement. Ouais, Donc si vous n'offrez ar... si aucune cible... Eh ben, euh... Un bon gros parpaing. Un bon gros, un parpaing. gros parpaing dans ta gueule. Euh, <rire> voilà. Et puis voilà. <rire> Mais c'est un choix. Euh, ouais. si, vous, si vous prévoyez d'avoir de, des tables avec des bloquants, en fait, vous, ne, vous avez beau avoir des troupes fragiles, vous pouvez ne pas les offrir en cible aussi. Donc tout ça se discute. Yes. On a fait le tour sur ce codex. Cette review, euh, elle se veut aussi... Euh... Elle se veut faite maintenant parce qu'elle vient après la FAC et le Chapter Approved. Le chap... La FAC qui a... qui a modifié certaines règles communes et qui impacte notamment la règle Fly, etc. Le Chapter Approved n'a absolument rien fait sur le, le Codex Drukhari. Non. Euh, à la grande surprise de tout le monde, il faut le dire. Parce hein. ah. que tout le monde s'attendait à des baisses de points ouais. sur le Drukhari. Mais finalement, le... finalement, up tout le monde, c'est voilà. aussi Donc, un up effet. Up tout le monde, euh, effectivement, euh, <rire> n'a pas laissé la nécessité de baisser le Drukhari. Donc euh, voilà, à voir. Euh, moi, je suis très attentif sur ce que va donner. Euh, puisque là, on a le méta qui commence à se dessiner. Maintenant que le chapter approuve est arrivé, euh, je pense qu'on va arriver sur des phases où euh, tout le monde va s'affronter avec ses listes, et ça va devenir très très intéressant de voir, de voir qui donne quoi. Euh, on est très attentif à ça. On te retrouve, euh, on l'espère très bientôt sur un rapport de bataille, ouais, bah avec, avec, euh, avec la masse grotesque. On, on, on va, on va bien s'éclater à les voir sur table. Je pense mm -hmm. que ça va être super intéressant. Et puis, euh, tu es, toi, de ton côté, euh, joueur pour le calife ETC oui. dans l'équipe des semi-croussillants. Semi effectivement, voilà. qui a été créé cette année. Et donc, euh, on, on se présente au calife avec euh, des ambitions modestes euh, de victoire. Voilà, la puissance, elle est Voilà. Ok, bah, en tout cas, bon, bon courage et bonne chance pour, euh, pour ces califes. Bah, C'en est donc fini de cette vidéo review sur le codex Drucari. On espère que celle-ci vous a plu. Je te remercie d'ores et déjà d'avoir participé à la grande gloire de Commander TV. Ouais, sûr, tu rentres dans plaisir. le cercle fermé des consultants. Donc, euh, on, est, on espère te revoir. On espère te voir sur un rapport de bataille. Oui, très rapidement sur un rapport de bataille. Ouais. juste deux, trois petites choses à terminer sur mon armée et euh, très vite, on fera un petit rapport de bataille. Et ça, c'est bon. En tout état de cause, les amis, pensez à poser le pouce bleu des familles, laissez un petit commentaire parce que ça fait toujours zizir. Mmh. Et à partager un maximum la vidéo. On se retrouve très bientôt sur Commander TV. Ciao les seigneurs de guerre.